Bonjour, mon nom est Julien, et aujourd'hui je vais vous présenter une technique efficace qui marche pour gâcher vos balles de manière extrêmement euh, rapide, Observez, Cette femme est très intelligente. Hey yo tout le monde, c'est Tipsy Run, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Nous sommes de retour pour un troisième épisode sur Alien Isolation. Et pour une fois, je tourne pas à 3h du mat', du coup je devais être un peu plus chaud que d'habitude. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Alors, du coup, il faut que je désactive le verrou de sécurité, apparemment. On va go là-dedans. Normalement, je vous ai mis le son du jeu un peu plus fort hein, par rapport à la dernière fois. Ok, donc c'était purement inutile. Tout, tout, tout ce que je viens de parcourir là, c'était 100% inutile. NP. Alors, comment ça marche ce truc ah si, je l'ai déjà fait. C'est... La euh... ah merde, c'est quoi C'est ça. Vite, eux à l'envers. Et là, c'est ça. Hop là. Et ouais, les mecs. Alors, où on est là Merde. Utilitaire, c'est vide. Doit faire que c'est vide. Tout ceci est vide. Hop là, on prend tout. Putain, on peut pas. On peut pas, genre juste couper l'alarme parce que c'est insupportable. Ah, voilà, nice. Un clavier de type Razer, hein, comme vous pouvez le voir. Oh, what the fuck. Oula. Oh, fuck oh, oh, oh Ouais, cache-toi. Cache-toi et genre respire plus. Oh mon dieu. Ne respire plus. Ah race. Ok, donc je suis à peu près l'homme le plus chanceux du monde. Il y a autant de chances qu'il mette sa queue entre mes jambes que de gagner trois fois d'affilée au loto. Je suis la personne la plus chanceuse du monde. Je peux faire le malin ou pas ou Genre, genre il est toujours là ou je peux faire le malin On va partir du principe qu'il est toujours là. Hein. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Oh mon dieu. Ok, alors là, là on entre vraiment dans le jeu, là. Là, c'est parti, là. Ça marche comment, ça Ok. C'est passionnant. Oh, il m'a fait peur, ce con. Il est arrivé par là Ouais. Ils peuvent vraiment arriver de partout, en plus, hein. Ok, on va partir du principe qu'il est pas là en fait. Hein. Sinon, je resterai sous mon bureau pendant une demi-heure, je ferai rien. Hop là, ça, ça dégage. Ok. C'est quoi ça, c'est un ascenseur Euh, merde, il faut que j'aille par où là faut que complètement en arrière, en fait. Pirater l'ascenseur. C'est là ah, Je comprends pas. Arrêtez avec votre musique flippante. Je sais qu'il est plus là. Comment on fait pour euh, changer d'étage R. Salle de machin. Ok. Ok, donc faut que je retourne. Euh... Ah merde, faut que je retourne où il y avait tous les gars en fait. Ah, mais j'ai un flingue maintenant. <rire> bah les couilles. Bah les couilles. Oh J'avais oublié qu'il y avait un alien euh, tueur dans les parages. Mais à coule pas. Ma faute. Ouais, bah nice, on a débloqué un petit raccourci. Putain ah, je vais plus pouvoir courir partout et faire le fou maintenant <rire> Ah c'est chiant Enfin après c'est un peu le principe du jeu quoi Je dis c'est chiant mais c'est un peu le but du jeu Oh c'est beau C'est beau cette station fantôme euh, C'est encore un étage au-dessus Ça a commencé à devenir bien flippant, hein, là. Euh... Ah non, ils ont fermé en plus. Ah, c'est des gamins. Ça va, pour l'instant, ils sont pas... Merde Oh, je clique. J'allais dire ils sont pas trop durs à déverrouiller. Je clique comme une merde. Hop là. Ils sont encore là ou pas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 Il m'a vu de l'autre bout de la salle! Oh putain! Ma bon, bah, première mort par l'alien, les gars! Oh non, faut pas toucher en face, là, par contre, c'est sérieux? Ah, J'ai oublié d'enregistrer. Oh, il y a une sauvegarde automatique. Je vous aime. Non? Je vous aime pas, je vous encule, il n'y a pas de sauvegarde automatique. Oh, fais chier. Mais regarde ça. Regarde ça. Cette femme doit jouer au loto. Absolument. Ok. On y est. Cette fois, on va éviter de faire le malin et on va très vite aller se cacher. Ah mais il est... Il est 1v5, hein cet alien est au moins aussi fort que... John C. On peut se cacher là Mais on peut pas se cacher là. Il va, il va me voir, il va m'entendre. Mon flingue il s'en bat les couilles clairement. A mon avis il y, y a juste le, le lance-flamme lance ou des trucs comme ça qui peuvent l'arrêter mais... Oh merde Je t'en supplie. Vas-y, j'arrête de bouger, j'arrête de bouger. Oh putain, en plus il est vif, hein. Il est vif, le salaud, hein. Vous avez vu comment il a rushé toute la salle, là Putain, c'est pas du amnésia avec des, des zombies autistes euh, Il marche tout doucement, là. Euh. Lui, il est vraiment vénère, là. Il vient, hein. il vient de les 1v5. Ah, oh, je suis con, il y a des placards là-bas pour se cacher, je crois. Mais dégage! Oui, dégage. Oh putain. Ce casque est tellement horrible. J'entends c'est pas, genre j'ai l'impression d'être dedans, j'entends c'est pas sous moi. Oh mon dieu. Est-ce que ce serait pas derrière moi plutôt? C'est tellement atroce avec ce casque. Est-ce qu'on tente les poteaux ah, C'est pas lui là. On va on va espérer qu'il soit barré. C'est tellement chaud. Ah, C'est pas lui là en haut. Ah, j'ai des hallucinations. Mais c'est un mec, ça What the fuck What Mais what En fait, c'est lui Le mec a survécu à l'attaque de l'alien.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 le salaud. Et j'ai encore oublié de sauvegarder. Merde. Merde. Le misclic. Allez on tente. De fuck il est où je l'entends mais je le vois pas. Non, là il peut, ça peut sortir par là là. Ah c'est horrible. En fait je sais pourquoi il est sorti avant parce que euh, ça, ça vous semble peut être logique mais parce que j'ai tiré sur le gars tout vêtement du coup il m'a entendu et euh, voilà. Et il est super réactif en fait. Oh merde merde merde. Non. Oh merde il est juste là. Voilà oh, je suis bien dans mon petit coin là. Je bouge plus. Je ne bouge plus fuck? Oh il est vénère Oh il est vénère Normalement j'ai mis beaucoup plus fort Vous devrez bien entendre les sons du jeu hein. Moi je peux vous dire que Ça envoie du lourd avec ce, avec ce casque Bon du coup il est mort John Cena là Il a pas vraiment survécu en fait Ça devait être un bug Et à cause de ce bug je suis mort Hein? Est-ce que c'est légitime ça Non Ouais par contre on va on va faire ça très vite. Allez, vite, on dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Oh, on gagne des succès. Allez, ça dégage. Très vite, très très vite. Nice Nice Je rappelle qu'on est en difficulté expert. C'est pour ça que... C'est pas que je cherche à me justifier parce que je fais de la merde depuis le début, tu vois. Non, je rappelle juste, je pose les bases, tu vois. Je, je rappelle pourquoi je... Moi, je me fais baisser depuis le début, quoi, voilà. Okay. Oh, maintenant, les gens, je les tue, hein. Oh, je m'en fous, je vois des gens, je tire. Oula. Lui, sauf que lui, c'est pas un Jean, lui. Toi, t'es pas un Jean, toi. Non, non, non, non, ça se passe pas comme ça. Ça, je sais très bien que c'est les gains et c'est des saloperies de synthétiques. J'ai absolument pas confiance en eux. Je sais plus comment ils s'appellent. Les... Euh... Ah, je sais plus comment ils s'appellent. Bref. Souder ionique. Euh... On n'a pas... Il y en a plein en plus. Hein. Est-ce qu'ils sont déjà méchants ou... Ils n'ont pas l'air Est-ce que t'es méchant, toi Je dois aller au contrôle des communications. C'est urgent. Et ah, es gentil. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Allez, dégage. Ah oui. Conseils. Mais fais pas le fou. Out of my way. Connard. Pour eux, tout se passe bien, apparemment. Hein. C'est pas ce que j'ai constaté pour l'instant. Un détecteur. détecteur. Oh yes, un détecteur de mouvement. Il a été oh, ça nous met bien ça. Oh, oh oh, ça nous met bien. Et ça, apparemment, en, en difficulté cauchemar, il n'y a pas. Ou alors, il n'y a presque pas. Il y a du bon non, il n'y a non, aucun problème. sort. Problème. dégage. En revanche, je crois qu'en difficulté expert, il euh, bug le truc. Il a des gros bugs. Donc ça, ça va être intéressant et surtout ça va être réaliste. Et ce qui est réaliste, c'est cool. Merde. Inventaire plein. Euh, Est-ce qu'on peut pas euh, fabriquer des trucs Plac. Euh... Ça, je peux pas. On va fabriquer des trucs pour libérer de, de la place. Hop là. Parfait. Un pack de recharge. What bah, Il est actif, là, le là, on entend Qu'est-ce qu'ils nous disent Bref, ça, pour l'instant, ça sert à rien. Hein. J'ai l'impression que ça sert à rien, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là-dessus <coughs> Re tout le monde après un petit cut. Quand je dis petit cut, c'est une journée. Hein. <rire> un petit cut, mais de, <coughs> de une journée. Tiens, c'est marrant, ça. On peut se mettre en position fétale là-dedans. Ah, c'est pas mal, ça, la position fétale. Dans un jeu comme ça, c'est toujours utile, une position fétale. Bon, du coup, on a notre petit capteur de mouvement. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Tiens, accès à la porte. Hop là. C'est ça qu'il faut faire, non Et là, on est bon Non, c'est pas cette porte. Ah, c'est celle-là. Ok, on va pouvoir avancer. Ah oui, mais donc, en fait, il n'y a rien là-dedans. Genre... Ça m'avance absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Oula, pourquoi on a de la fumée là Ah, j'ai désactivé le purificateur d'air. Ah non, c'est des chiens. Du coup, il y a de la fumée, on voit plus grand-chose. On va reprendre le revolver. Hein. Dans le doute. Salut, toi. Par où il faut aller? Peut-être que là aussi je peux ouvrir euh, une porte avec ça. Euh, non. À moins en changeant de salle, peut-être. Non, c'est la même chose. Euh, sélectionner. Ah merde. Oh, Qu'est-ce qu'il faut faire? Y a rien là-dessus. Désactivation de la porte. et ben bah voilà. Et aussi simple que ça. Allez, on avance. On va sauvegarder gentiment. J'ai assez douillé euh, comme ça. Au niveau des sauvegardes. Ok, alors ça on peut ouvrir. Voilà une chose de faite. Qu'est-ce que c'est que ça Stériliseur Les points situés au bord de l'écran des détecteurs indiquent mon objectif. C'est le tri qui est sur le côté là Allez, grésille un peu le détecteur. Hein. Il marche pas à la perfection. Ah c'est les pire idée du monde d'allumer des radios dans le chaleur. Oh nice Un émetteur de son Oh, ça peut être tellement bien ça Nice, je peux en faire un. Voire même plusieurs, je pense. Non, je peux en faire qu'un. Ah oh, ça c'est tellement bon. Je pense que ça attire les, les humains ou alors l'alien. Vers un endroit écarté euh, de nous. Ça peut être super pratique. Allez on va pirater ça, what c'est quoi ça Ah j'ai jamais eu ça encore, <rire> lol c'est pas mal, c'est déjà un peu plus chaud que l'autre. Pile de la lampe torche, ah c'est bon ça. Oh, je suis vraiment obligé d'aller dans ce conduit là, parce que ça me plaît pas trop. Apparemment, je suis obligé. Oh, merde. Ils vont se vénère. Ah ouais Déçu. Ok, ils m'ont dit, ils m'ont identifié. Oh, il y a des mecs là derrière. Je sens qu'ils vont pas tarder à se vénère. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va être la merde là bientôt. Allez, on va passer par là. Easy game. Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous me reconnaissez pas ou quoi Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez. Je vous préviens. Il va se vénère. Ça, c'était tellement évident. Ouf. Ils ont de la force, les cons. Oh putain. Ils sont pas qu'un peu vénères, hein. Bien sûr, je l'aide pas, hein. Faut savoir être un schlag si on veut survivre dans ce, dans ce genre de milieu. Et ça apparemment mon personnage il sait très bien faire. Hein. Donc les humains euh, ils ont pas l'air, euh, la plupart ont l'air euh, absolument pas solidaires. et essayent de tuer les autres. Donc du coup euh, vaut mieux pas essayer d'approcher les autres. Oh merde il y a des caméras là. Éviter la détection. Ok. Je pense que c'est la pire idée du monde d'aller par là. Non même pas, faut aller par là. Ok, on va rester gentiment accroupi. Hein. ils sont a des munitions. Ok, on n'a pas grand chose là-dessus. Je me demande si je peux me relever ou pas. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah non, ils sont là. Merde, comment je vais faire Ils sont juste là. Et maintenant, juste là aussi. Oh, c'est chaud. Juste que je désactive les caméras en fait Désactiver la surveillance, nickel Vous savez quoi, on va même pas les approcher Parce qu'apparemment les balles Ils s'en foutent complètement Et relève-toi Mais what, what Elle se met en PLS Ah c'est quand j'approche d'une table Elle se met en PLS en dessous Ah c'est pas mal ça C'est pas mal pour se cacher Bon, par contre on va se tirer de là gentiment. On a vu la difficulté du jeu, du coup on va pas faire le malin. Hop là. On peut passer. Et là il y avait un robot dans l'ascenseur. Et je suis mal. Allez, let's go. On va vers les relais de communication. Putain, on dirait Kay Loren dans, dans Star Wars quoi. Je suis pas content. Excusez-moi. Contactez Verlaine et le Torrens. Verlaine euh, le poète. MDR. Où est-ce qu'on va par là Ok, on a du stuff. J'ai tout le temps l'inventaire plan dans ce jeu, c'est horrible. Hop là. Droit d'admin requis. Que dalle, droit d'admin requis. Pas pour un hacker. Ok, donc c'est elle, Verlaine. Elle est vide, ta boîte noire. Attends, mais ça c'est... ils viennent de le publier après que j'ai atterri dans la station, là ils parlent de l'explosion qu'il y a eu au début du jeu. Ah de la communication et HS Ah c'est pas cool ça Ah c'est pas cool du tout ça Qu'est-ce qu'on a là-dessus L'image de la caméra Ok tout ça ça dégage Et purification de l'air on va le virer aussi Histoire d'être moins détectable avec la fumée. Enfin quoi, que je, je sais pas si... Ça reste des robots donc peut-être que la fumée ils s'en foutent. C'est quoi que je viens de faire en fait J'ai même, même pas regardé. Oh putain faut que je trouve un autre terminal. La blague, j'ai fait tout ça pour rien. J'espère qu'il n'y a pas de robot par là. Oh merde Lâche-moi, wesh Wesh, lâche-moi Laisse-moi, connard. Oh merde. Laisse-moi, wesh Oh merde, Je allé me cacher en haut. Oh, je vais me faire baiser. Où oh, est-ce qu'il y avait une cachette déjà Là, il y avait une cachette. Allez vite. Merde ça s'arrive. Lise, laissez-moi tranquille. Non. Je veux vous aider. Merde. Non, tu veux pas m'aider non Merde. Oh il ouvre pas oh, J'ai tellement de chance s'il se barre. Je vous rappelle que je suis la personne la plus chanceuse de la terre. Succéder, vous voyez pas une égratignure, c'est quoi ça S'échapper d'un combat avec un android sans subir de dégâts. Et où ouais, est les mecs Moi je suis quelqu'un, moi je suis comme ça. Franchement j'ai tellement de chance depuis le début du jeu, c'est incroyable. J'ai tellement de chance. Ils étaient tous les deux devant quoi. Ok, du coup on va éviter de faire le malin. Ils se sont bien barrés au moins. Ouais, c'est bon ils sont en bas. Ok, ils sont descendus. Ouf, c'était chaud. Ah, faut que je recharge balle par balle Là, à la fois c'est bien fait, à la fois c'est insupportable. Je peux recharger une seule douille. Pas mal. D c ta... Ça va tellement être la vie, je pense, le capteur de mouvement. J'ai l'impression qu'il fait du bruit, hein. par contre. Est-ce que c'est réaliste au point euh, qu'ils l'entendent Je pense qu'il y a moyen. Hein. Ok, du coup, est-ce que je dois retourner en arrière ou est-ce que je dois essayer d'avancer Là, ça m'a l'air chaud. Hein. Ah, on a un petit truc là. Je sais pas, il y a quelque chose à faire. Oh merde. Merde, merde, merde, merde, merde, il m'a entendu. On se tire, on se tire, euh, droite, gauche, droite, vu la chance que j'ai ça doit être à droite, ça n'est pas à droite, <rire> très bien, le malaise, ah d'accord donc en fait c'est le conduit complètement inutile, c'est le conduit 100% inutile, quoi. C'est pour passer d'un côté à l'autre. Ok. Ok, vous savez quoi on, on va essayer d'utiliser le, le bait. Maintenir pour placer. Clic droit, viser. Ah, genre, je peux, je peux le poser euh, sur ma position. Genre, allez, hey, mec, venez, je suis là. Oh, c'est génial. Ça ne sert à rien, mais c'est génial. Oh ça sert à rien, non c'est du suicide quoi en fait. Putain je sais pas par où il faut aller. Oh, apparemment il l'a pas entendu. Oh merde. Ok vous savez quoi Ouais lance le bien loin. Il fait pas de bruit Pas de bruit ou quoi Ah si c'est bon ils y vont. Oh putain c'est pratique ces trucs. Ah, oh, c'est tellement pratique. Allez let's go. Par contre je sais pas si c'est par là qu'il fallait aller. Attendez. Est... Ah, oh, je sais pas par où il faut aller. Mais bon c'est déjà un début. Oh merde c'est un cul-de-sac. Merde je crois qu'il fallait aller de l'autre côté Ah je commence à plus avoir de chance là j'ai l'impression Je suis allé à gauche c'était à droite J'espère qu'ils sont toujours sur le truc Merde Ok ils y sont plus On va dire que ça passe Oh non ça passe pas Merde Et vous savez quoi on va faire la même mais de l'autre côté du coup Et heureusement que j'en ai fabriqué pas mal. Hein. Sinon je serais pas bien là. Mais à part tu vas pas venir par là. Si merde. Ah non c'est vrai il fait le tour. Ah non il l'a pas entendu. On tente ou pas Heureusement qu'il a, qu a pas Louis Finn, cet enfant. Mettons en PLS sous la table. Oh, c'est tellement pratique la PLS A <rire> partir de maintenant, j'appellerai cette option PLS Position latérale de sécurité. C'est tellement pratique, je peux mettre sous les tables. Ok, on tente. Oh yes, je suis passé. Yes. Yes, yes, yes. Ok, maintenant on va par où Monitoring Hall. Ça doit être quelque part par là. Merde, là aussi il y en a. Ah d'accord, donc je découvre la map euh, petit, petit à petit. En avançant. Un placard à position fétale là. Je vais me faire cramer. Ok on est bon. Oui bah moi aussi écoute. T'es bien gentil mais t'es pas le seul. Et on va, on va dire que c'est par là. Attendez, attendez, il y a un truc par là. Ah ouais, il bah y a un cadavre déjà. C'est un... Ah, c'est un robot. Oh merde Oh, enculé J'ai tellement paniqué Sale bête Oh, merde, alors oh, C'est des FDP, les développeurs de jeux oh, Je m'y attendais tellement pas Peut-être monter un peu le son, hein. Euh... Hop là, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et ça, on met... Ah, c'est tellement pratique, par contre, ces trucs. Je peux désactiver tout... Tout ce qui leur permet de me détecter. Putain, c'est super bien fait, en tout cas, tout ça. What il m'a fait, le... fait le coup du lapin, carrément. Il m'a... Ah. Oh, la vache. What Ils sont habillés en noir, du coup, tu les vois pas Ils sont noirs dans le noir. <rire> oh non, je suis revenu, là, c'est une blague. Oh, mon gars. Ok, cette fois, on va faire gaffe. Parce que les noirs dans le noir, là, ils sont bien gentils, mais euh, ils sont pas très voyants. Ok, normalement j'ai activé tous les accès aux portes, donc je devrais pouvoir passer un peu partout. Oh merde Oh merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, Run, nigger, run, run Run, nigger Oh, je vais le brain. Et wesh, ouais, y'a pas un truc pour se cacher Oh, je l'ai juke Oh, oh, oh c'était beau Oh là là là là, je suis trop chaud. Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Oui, je te reçois, je suis là. Samuels, vous êtes vivant, ici Ripley. Ripley. Taylor, Ripley. On s'inquiétait. Dort... Où êtes-vous Il actuellement... ah, y a un robot qui va arriver dans mon dos, c'est pas possible. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixson. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthèse primaire. Je suppose que Sixon a une conception différente et synthétique. Crois-moi. Une créature énorme et meurtrière. Une sale bête. Quelle créature Une forme de vie et une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Ah, ça c'est con. Quel est son état Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les places. Bon Du coup, je vais devoir essayer de m'échapper. Et ce sera pour la prochaine fois, les amis. Je vais vous laisser ici. Petite sauvegarde. Et en se J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, il s'est passé... Un peu plus de choses qu'avant, là on commence vraiment à rentrer dans le jeu, c'est cool. C'était Iron. Euh, d'ici le prochain épisode, tenez-vous bien, gardez la pêche. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde